D'après toi, comment est-ce que les médias évolueront ces prochaines années hmm. C'est une bonne question. <rire> euh, je pense qu'on va devant la disparition de nouveaux titres de presse écrite. Ça, c'est à peu près sûr. Euh... En France, si on parle de la France, il y a beaucoup de sites internet d'information qui se sont montés, les Pure Players comme on dit en bon français. Euh, je pense qu'il y aura aussi des disparitions parmi ces titres-là, parce que la formule économique sur le web n'est pas facile à trouver. Et, euh continuera à avoir des problèmes de distribution de la presse papier parce que en France le syndicat du livre est très fort donc ça veut dire que tous les postes d'ouvriers en presse écrite, les postes en imprimerie, etc sont très difficiles à toucher et que du coup on ne peut pas optimiser ce côté-là de la chaîne et qu'on va continuer à réduire les moyens des rédactions donc ça va continuer d'être très dur.